Il y avait la bassine ici. Hein. Il y avait la cannelle. Il va derrière la porte là. bas Vous avez mis les clés de la barrière Lequel le gardien le de jour de nuit Va demander au service de nuit. L'autre tu avais dit, c'était fini. Oui ou non. non? Oui ou non? Tu parles au de quoi Tu utilises quelque chose, toi-même tu te déposes. Quelque oui. soit plus tard, je te dis, fais encore la même chose. Donc, tu as appris à ton avis. Personne. Voilà. Tu euh... m'attends à oui. du bon sens. Je veux quand même que vous avez du sens. On appelle ça en anglais Common Sense. Je suis en direct. Mmh. Il y a un montant. Pour la du sud, il y a un montant. Combien de mille va y déchèver, va y ou pas. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous montrer comment faire les lavages. Tu, tu parles écrit, je suis La passine blanche, je vais faire un lavage. Je vais leur montrer comment faire le lavage. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous montrer le lavage que je fais. Ah, c'est le charbon Adam. mets suis sur le feu comme ça. Mais pas longtemps. Hein. C'est tout. Comment ça brûle, non? Voilà. Tu dis ça fait un bail Chris, toi tu, même tu, tu disparais de ma page moi ça fait un bail. J'ai fait le dégâts tous les jours, excuse ma vie. Voilà. Il dépose, ça va prendre, regardez. Vous voyez comment le feu, commence à prendre. Voilà. La reine Kanko, il faut que tu écrives à l'un des numéros qui est ici en haut. Tu as compris? pas le nom dans le ticket. Je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser à la maison pour faire votre lavage. Donc, bonsoir, bienvenue. Aïsda, bonsoir. Donc, on est le premier. Je vais vous montrer des astuces de choses que vous pouvez faire à la maison. Donc, il y a la sauge. Apporte-moi la sauge un peu. La sauge. Les que tu as mis là-bas. Je veux le laurier, la sauge. Tous les herbes que tu as mis là-bas dans le plastique, tu m'apportes ça. Donc, quand vous mettez votre encens comme ça, là c'est le charbon, Adam. Donc, il y a les herbes. Voilà, il y a le laurier. Il y a la sauge. Non, ça on ne brûle pas. Donc, tu peux mettre un peu de laurier dessus. Ouais, ça brûle. Donc, sur YouTube, j'ai mis plein d'astuces. Ça, c'est pour purifier votre maison. Donc, bonsoir, bonsoir. Ouais, quand ça brûle, non? Tu peux prendre une feuille entière qui n'est pas déchirée ni coupée. Tu écris le, ton nom, prénom, le montant d'argent que tu veux. Tu écris ça dessus. Et puis tu, tu brûles. Et en brûlant comme ça, là, tu fais ta prière. Donc, vous pouvez aussi ajouter. Ce sont des astuces, hein. Coup de girofle. On va mettre trois. Dépose ça sur le charbon, ça va, vous seul. Voilà. Et quand ça brûle comme ça, tu pries. Seigneur, voilà le premier. Je purifie ma maison. Que l'argent entre, pas seulement le salaire, mais l'argent du business. Comme je vous dis, ce soir, faites ça. Vous avez n'importe quoi à la maison, faites avec. Ok? Même si vous avez seulement le jujube, vous prenez le jujube avec le sel. Vous, vous, vous escraisez à la maison. Donc vous mettez ça là, vous laissez. Voilà, et ça, on a le coup de girofle qui brûle. Le monde de l'esprit, même si vous ne sentez pas les mauvais esprits, il suffit de brûler trois seulement, trois coups de girofle dans ta maison. Une feuille de laurier, ça chasse les mauvais esprits. Eux, ils sentent ça. Vous avez vos voisines là qui viennent vous attaquer la nuit, non Et vous cherchez la nuit. Donc tu fais ça. <coughs> Donc, je vais vous montrer les choses que vous devez avoir quand vous voulez faire votre lavage vous-même. Parce que vous pleurez l'argent. Vous pleurez l'argent. Mais vous même vous-même ne m'inquiète pas, vous êtes tous été délivré. Donc, assurez-vous que vous avez toujours votre lumière. Voilà, où est la lumière, non La bougie. Voilà la lumière. Donc, ayez toujours une lumière quand vous voulez faire votre travail. Voilà. Bien ça. Tu perds, Comme tu as acheté les produits, il faut utiliser euh, Le charbon à dents. Ici, si vous achetez les produits chez moi, j'en vends ici. Donc, si vous venez, vous pouvez demander qu'on vous donne. Ok? <coughs> Ceux qui ont pris les kits. J'ai commencé à mettre ça dans les kits depuis deux jours. J'ai demandé qu'on mette dans les kits. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu difficile. Donc, vous pouvez laisser en salle là une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend de vous. Donc, voilà les, les, les huiles que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre lavage. Le romarin, tu peux faire bouillir. J'ai monté la suce où on faisait bouillir ou je vais pas faire bouillir. Donc j'ai fait une huile essentielle au romarin, ça fait moins un mois que c'est dedans. Donc rajoute ça au bain. J'ai eu beaucoup de délivrances aujourd'hui les gens, beaucoup de personnes ont été délivrées aujourd'hui. J'ai même eu une femme là, elle a suivi après. Donc tu mets peut-être, tu mets quelques gouttes d'huile. Le mauvais esprit qui est dans la femme, là m'a envoyé le voice après. Je vais vous faire écouter le voice. Le mauvais esprit, il a, m'a... Il il <rire> les démons là me cherchent. <rire> Quand il vous dit que les déceptiques ont des démons là. J'ai les petits déceptiques ont des démons. Il hein. vous dit. Je finis le lavage. Hein. Il fait, la femme a fait le voice. Avec sa voix. Il parle, il me dit que pourquoi je l'ai délivré. Qu'il ne faut plus que prie pour la femme là. C'est le démon qui parlait. Ok. Vous ah, êtes là-bas qui parle mes choses. Vous dites que quoi, oh, la fille là elle est folle. Je suis pas folle. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvez bien dans votre lavage. Et donc je vais vous montrer le simple simple pour les imbétons. Donc quand tu fais ton lavage, tu dois as t'assurer que tu as ton encens ici qui est en train de brûler. Et quand dans ça là, tu purifies. Tu peux me mettre les psaumes en train de jouer là-bas. Somme 91 en boucle sur YouTube. Ok. J'ai mis seulement le laurier. <coughs> Je n'ai pas mis la sauge. Je vais vous mettre la sauge maintenant. On a déjà emballé la sauge. Ça va. Donc, tu prends aussi la sauge en feuille, tu mets dessus. Tu vois, c'est vraiment des fines. Des, la fumée est très fine. Vous voyez, c'est très fin. Mais c'est en train d'agir sur les mauvais esprits. On a aussi l'encens de l'église. Pour ceux qui ont. Oui, l'église catholique, non. Il y a aussi les encens, là. Voilà ça. Mmh. Voilà, mais pour l'église catholique, là comme ça, quand vous achetez vos produits, ça c'est choses que vous pouvez demander. Je ne mets pas dans les kits, normalement, parce qu'il y a les maris, les maris ticons, qui n'aiment pas les choses ici. Si seulement vous pouviez voir la vie de Jésus. Si vous pouvez voir que Jésus lavait les pieds, que c'est qui a ouvert le ministère de Jésus. Jésus est parti, on l'a lavé. Après, on a pris la poule, la poule blanche, c'est-à-dire la colombe sur Jésus. C'est là que son ministère s'est ouvert. Vous, savez, vous ne seriez plus simpleton, simpleton, simpleton, bête, bête. Vous êtes à l'église tous les jours. Tu sors, tu souffres. Tu es fatigué. Quand au moins les simples choses à faire, tu ne fais pas. Seigneur, tu es au contrôle. Comme le Seigneur va contrôler la bende là. La bende qu'il faut acheter là, c'est Dieu qui va venir acheter la bende là pour toi. Pardon, je vous ignore même d'abord. Attendez, continue mes choses. Donc, j'ai ici, là, j'ai un Donc, ça, je vais vous montrer un lavage de prospérité. Et aussi pour votre business, ok Je ne vais pas vous montrer, j'ai plein de choses. J'ai des poudres ici, là, pour activer les toiles. J'ai des gels pour activer les toiles. Mais je vais vous montrer les choses simples que vous-même vous pouvez trouver chez vous. Donc, Oui, ça, c'est l'ensemble mire, hein. oui. Allez voir dans la Bible comment on a apporté ça quand il y avait Jésus. Les gens, eh, vous, m'en vous faites aussi des choses seulement comme des bêtes, bêtes. Lisez bien la Bible, hein. Ha. Vous en doctrinez là. Bon, dans le lavage, voici le sel arc-en-ciel. Voici le sel arc-en-ciel. Il y a tous les spectres dedans. Donc, quand on met le sel arc-en-ciel, ça a tendance à devenir orange. Vous allez voir, quand tu mets dans l'eau. Tu vois, non il y a le jaune, il y a le rouge. Ça fait plusieurs spectres de couleurs. Mmh. Voilà. Et maintenant, si vous avez des parfums spirituels, vous pouvez les ajouter. Je vais vous montrer comment le parfum spirituel fait quand on le met dans l'eau. C'est un peu bizarre. Regardez. Hein? Ici, on ne voit pas bien. Ça fait un peu comme, regardez, c'est une tache blanchâtre là-dedans. C'est de l'alcool en fait. Le parfum spirituel, c'est de l'alcool. Donc quand tu mets ça, tu mets ça là-dedans. donne un peu de la cannelle. Donc, ce, ce que je fais ici là, je ouvre, je vois ce qui est ouvert. Alors, si tu ouvres encore le sachet là, tu vas, vas me chercher la cannelle non-ouverte. Ce qui est non scellé Quand tu fais ton lavage comme ça là, tu peux te laver avec... Si tu as le parfum, tous les parfums que tu as, tu peux mettre. Il y a le parfum de la, de la grâce divine, le parfum Saint-Michel. Euh, même dans l'eau de colonne à la maison, tu as seulement l'eau de colonne, tu mets dedans. Et quand tu mets dedans, tu lis le Somme. Somme 23, Somme 91, Somme 35. Je rappelle que nos choses sont de brûler là-bas. Bon, maintenant, si vous avez aussi le romarin, vous moi aussi du romarin. Voilà, voilà la cannelle non, cannelle moulue. Donc, tu prends un peu, ne pas parler le reste. Tu verses. Raïsda, ma secrétaire n'est pas censée t'expliquer le kit. Tu as compris, non C'est écrit sur le kit. venez pas essayer déranger mes employés. J'ai les vidéos en ligne. Ta secrétaire m'expliquait à peine. Il y a un kit, il y a les instructions sur ça. Tu vas me dire que ma secrétaire faisait quoi Donc voilà, tu mets la cannelle dedans. Peut-être vous êtes pourquoi que j'ai peur de vous. Mais voilà bien, voyez-moi bien, voyez-moi bien, avant de venir avec vos paroles là pour parler. Pauvre que vous êtes, bloqué que vous êtes. Donc c'est un de ces tu connais c'est la kiche ça vous est pas. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées avec les choses que je montre. Donc vous mettez la cannelle dedans. La cannelle. Voilà, ça sent déjà très bon. C'est pour la prospérité et aussi l'avancement. Donc, moi, bon, maintenant, la cannelle, vous pouvez aussi mettre ça souvent. Vous faites un, le thé à la cannelle, vous buvez. Bon, je vais vous montrer une astuce avec la cannelle. Tu prends la cannelle ici. Voilà. Donc, tu vas partir à l'entrée de ton business. Tu peux même souvent verser au sol. Là, c'est là où j'exerce mon activité. Donc, c'est là. Donc, tu vas aller à l'entrée de ton business avec ta cannelle en poudre. Voilà. Donc, le portail est là-bas. Tu peux aller à l'entrée. Tu vas verser. Voilà l'entrée, non. Tu verses un peu d'abord au sol. Tu prends le reste maintenant. Tu parles. Tu dis ce que tu veux sur ton activité. Beaucoup d'entre vous là, oh, mon business est bloqué, mon business est bloqué. Voilà l'entrée ici, là, non? Tu verses, tu parles. Que tous les clients qui ont pensé à moi pour faire le business avec moi et qui m'avaient oublié, je déclare que vous vous rappelez de moi. Toute la marchandise que j'ai ici en stock, je déclare que ça sort dans cette saison, le mois d'avril-ci, au nom de Jésus. Comme je parle. Si tu fais dans le digital, tu, tu, le digital là, tu fais ça sur l'ordinateur, non? La salle à ton ordinateur ou bien le téléphone là, tu fais avec ça. Tu parles dessus. Comme je parle comme ça, j'appelle mes clients. Si c'est les tu connais les clients connais. je déclare que vous ne me localisez pas. Au nom de Jésus. Tu parles maintenant, tu souffres. Voilà. Tu bénis ton business. Apprenez avec. Voilà. Je crois que vous avez vu l'entrée de mon business. Voilà, monsieur Michel, là-bas. Voilà. Maintenant, là, tu entres. Tu peux arriver le matin, peut-être. Si vous avez beaucoup d'employés, vous pouvez faire votre travail. Et si vous avez les employés ticon. le genre d'employés que quand vous parlez, là, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont écouter ce que vous dites. Je reviens ici, je de faire mon travail. Si vous avez les employés qui là, vous faites ça quand ils ne sont pas là. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas sur la quantité de canettes que vous mettez. Ça ouvre les portes de votre business. Ça là comme ça, tu viens pendant que tu, tu es en train de nettoyer le matin, tu brûles ça. Tu vas voir comment les clients vont entrer dans ton business en avril si. Et en brûlant, tu médites. Toute personne qui a pensé à moi pour faire le business avec moi et qui m'a oublié. Et déclare que vous vous rappelez de moi. Vos contrats de 15 milliards qu'on va vous donner là et que le diable ne fait que là. Mes collaborateurs se rappellent de moi. Tout blocage que j'ai eu dans tous les mois passés, je déclare que ça quitte de mon corps au nom de Jésus. Je demande l'assistance de la Vierge Marie, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Comme je me lave comme ça, je viens comme ça me libérer. Vous pouvez fabriquer vous-même votre huile. J'ai le romarin, tu mets le romarin, tu mets la cannelle. Dans la boîte, tu mets l'huile d'olive dedans beaucoup. Tu mets le coup de girofle. Tu peux même écraser pour que ça aille plus vite. Tu écrases tout ça là. Tu prends maintenant, tu mets dans l'eau chaude. Euh, tu mets dans... Tu vois la, la, ce qu'on fait à la vapeur, non? Donc tu mets dans une assiette en inox comme ça. Tu mets à, à bouillir. Donc tu mets la cesse dans l'eau chaude. Avec l'huile dans laquelle il y a le romarin, la cannelle, le coup de girofle que tu as écrasé. Tu mets ça, ça boue. L'eau, la vapeur, là, va chauffer. Parce que ça ne doit pas cuire à une température trop élevée. Soit tu mets sur le feu, tu mets à feu doux, très doux. Genre que ça ne chauffe même pas. Tu laisses ça même pendant, je ne sais pas, 30 minutes. Tu rétimes. Maintenant, tu mets dans ta boîte. Tu gardes ça même un mois. Et dans l'huile, là, tu vas utiliser ça souvent dans tes lavages. Tu mets ça dans ton huile pour te avec. Parce que beaucoup d'entre vous avez des mauvaises odeurs spirituelles. Tu arrives comme ça, les gens, on te déteste pour rien. Pour rien. Tu dans un jour, on te détend. Tu vois dans ce moment que c'est quoi? Ou tu rates quatre accidents par jour. Voilà. Tu es dans un bureau comme ça, là on ne veut même pas te sentir. Donc c'est ça. Voilà ça. Je vais parler de la cannelle. J'ai montré comment il fait le lavage. Voilà le lavage, c'est déjà fait. Maintenant, quand le lavage est là, tu prends la Bible, tu lis le somme 35 à voix haute. Tu parles. Même la cannelle, là, tu peux mettre la cannelle dans l'eau. Tu mets aussi.. Euh, euh, de l'huile d'olive. Après ça, tu laves le sol avec... Tu mets aussi le sel, le juju. Tu laves le sol. Utilisez beaucoup le sel. Parce que vos déceptiques, ces esprits-là, ils n'aiment pas. Voilà, Ben Marie où c'est Marie, ben, ben Joseph Ben Marie. Viens prendre le tout, si je peux mettre la... Ben Marie, oui. Moi, je n'ai pas fait les grosses études. Je n'ai pas les gros mots. Mais je sais que quand j'espère que vous avez compris. Tu peux dire ben Marie, quelqu'un dit que Joseph est où Non, j'ai je, je, je, fait biochimie. Hein? <rire> j'ai fait biochimie. Mais j'ai appris à faire les choses tête à thé. Je n'aime pas qu'on fait les, trop, les gros mots là. Ça complique les choses aux gens pour les Voilà, je cherchais quelque chose pour vous montrer. Le téléphone orange, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter le voice de... Je vais vous dire qu'il y a une femme qui est a... là voix aujourd'hui. Il y a un mauvais esprit qui a fait, elle a fait le voice. Le mauvais esprit, a fait le voice. Commencez à me dire que pourquoi j'ai délivré la femme là, pourquoi je prie pour elle. Dans ma des orange. Oui. La voiture a fait par là dehors. La Yaris. Stéphane est là. Pas voir, tu me dis aussi. Je vous fais écouter le voice là et puis ce sera fini. Je vous ai donné seulement deux astuces, c'est tout. Dis oui. de t'attendre. Tu as fini. J'ai retenu ma secrétaire jusqu'à 22h aujourd'hui. Son gars est là-bas, deux l'attendent. Où est le téléphone là Apparemment, je ne sais pas. Il est pas bien Les gens se si doivent écouter le voice là, c'est comment Appelle le nom. Pas de le téléphone orange. Je vais chercher le voice-up pour que les gens s'écoutent ça. Merci. C'est parce que le Béninois s'il veut. Regardez, je cherche le vol. Je vous écouter. sécurisez vos maisons. Voilà. Elle m'écrit, elle me dit Ma reine, j'ai vu avec la reine euh, pour mon kit de déblocage. Dont j'attends l'arrivage. Elle dit, ma j'ai ma fille au Cameroun, rien ne marche pour elle. 30 ans, pas d'hommes, tous pâteux. Elle a un enfant sans en travail, elle est à Yaoundé. Okay. Maintenant, euh, elle dit, ma j'ai eu chaud en suivant le lavage en direct. Les vibrations sur moi comme un serpent. Et quand vous avez parlé de déblocage financiers et des dossiers, car j'ai fait des demandes d'aide financière pour la construction de l'orphelinat. Et. De, de son école au Cameroun Depuis aucune réponse Donc moi je lui fais le voice Je lui ta délivrance par le sang de Jésus Christ Amen Je lui dis Je ta délivrance par le sang de Jésus Christ Amen Que je scelle sa délivrance par le sang de Jésus Maintenant elle, elle commence les voice Amen, Amen. Deux minutes plus tard Tout le monde encore en direct euh... pardon hein? pardon d'accord oh, mm -hmm. mm -hmm, d'accord ah ben. Écoutez, je ne suis pas, euh, ça c'est seulement une fois où le, le Seigneur veut que je sache ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas la blague. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'entre vous, les choses que vous montrez là, ça va provoquer. Ça va provoquer les démons qui étaient dormants dans vos mains. On vous a passé ça. Ils se cachent. Il se cache. Dès que quelqu'un vient, comme ça, on veut t'aider un peu comme ça là. Pam, ça attaque la personne. La personne fuit. Il y a des démons qui sont assis dans vos vies. Que tu fais ton dossier, c'est quelque part comme ça. là. Tu fais trois ans, on ne t'appelle pas. Ce n'est pas le hasard. Elle-même, elle a dit que son enfant a 30 ans, elle est bloquée. Donc, le démon qui a agi dans sa vie, là, il y a dans la vie de son enfant en truc de travail. Et lui-même, il dit que pourquoi il veut le tuer? Il me dit d'arrêter de prier pour cette femme. Quand il parle souvent ici, les déceptifs, qui m'insulter. Quand les déceptifs, viennent m'insulter ici, là. Je connais ce que je suis appelé à faire. Il y a une vraie bataille qui se passe. Il y a le monde mmh. des ténèbres. Et il y a le monde de la lumière. Voilà, je vais te tourner encore le logis. Il y en a parmi vous qui. Il suffit seulement que je touche quelque chose et prends je te donne. Le démon là. Parce que vous devez comprendre que. Avant moi, je me disais que non, comment est-ce qu'une personne, il y a quoi de spécial sur toi Il y a les gens que Dieu a envoyés, c'est leur travail. Tu as marché dans cinq endroits. Tu as réussi la sixième personne. La personne il y a des gens que vous venez souvent même le premier jour et refuse de vous consulter. Dis que tu ne te parles pas. Parce qu'il veut que le démon qui est sur toi, l'autre là, non, là je ne veux même pas. Tu c'est comment il veut d'abord te gronder, il veut insulter d'abord bien. même. Et ce n'est même pas à toi qu'elle parle. C'est le démon qui est dans toi à qui je parle. Maintenant, je veux que vous compreniez que la délivrance là, c'est est petit à petit. Mais tout genou va fléchir au nom de Jésus-Christ. Donc voilà là-bas, nous. Le voilà là-bas, voilà sa mère, la Vierge Marie, la Reine des Reines, voilà Jésus là-bas. C'est vrai qu'il n'est plus sur la croix, mais la croix le symbolise donc du coup. Première chose, ne paniquez pas, vous n'avez pas forcément besoin de me parler. Dieu n'est pas dans la panique. Dieu n'est pas dans le doute. Dieu n'est pas dans le... Non. Je vous dis, prends le sel, mets dans l'eau. Lis ton somme 35 sur ça. Allume ta bougie. Que cette lumière m'éclaire. Fais ça pendant 7 jours, 30 jours, toujours. tu vas voir toi-même. Voilà, tu as fait le lavage en Tu étais là pour le lavage en présentiel. Bon, il y aura un autre lavage de 5 parce qu'il y avait des gens, il y avait un parmi vous, vous aviez les, vos règles aujourd'hui. Donc on ne vous a pas lavé. Bon, on va faire le lavage vers le 5. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. chalom j'ai la pierre verte j'ai ça là en verre. j'ai effectivement ça ici là en verre. mais votre problème c'est que quand les ancêtres vous montrent les choses c'est depuis peut-être deux semaines qu'ils parle des pierres si je parle je parle je peux pas vous forcer à acheter mes pierres je vends mes choses de toute façon je vends mes choses je prie après touche je touche comme ça, et te donne je sais ce que ça va faire sur toi une femme est venue s'acheter pour tous ses enfants. Les enfants de 5 ans. J'ai dit à la mère là que par deux, faut fois, il faut aller, on scelle ça ça. Sinon, les enfants là, vont jeter ça le tout. Parce qu'elle a compris, elle a compris que ça là, ça va aider mes enfants. Vous direz, on parle, vous pleurez l'argent. Pleurez. Écoutez-moi, je suis comme la télé. Ne faites pas ce que j'ai dit, vous avez compris. Restez toujours dans votre pauvreté, vous avez compris. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je t'ai envoyé les prophètes, tu n'as rien fait. Je t'ai envoyé, on t'a prêché la nouvelle. On t'a dit de faire ça tu n'as pas fait. Seigneur, aide-moi. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui était là, il se noyait. Il y a une inondation, l'eau en train de monter. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, on voit quelqu'un avec la pirogue. Il dit, non, non, non, non, c'est Dieu qui doit me délivrer. Ok. Seigneur, aide-moi. On vient avec l'hélicoptère. Non, je ne veux pas, il Dieu qui doit me délivrer. C'est comme ça que vous faites Mais Dieu, vous avez déjà la grâce de ça hein? Ne vous cassez même pas, vous avez la grâce Il y en a parmi vous avez abandonné même 50 fois Tu commences, tu laisses Tu commences, tu laisses C'est toi-même qui va te délivrer C'est toi-même Je fais la consultation à distance. Je serai à demain. Mais je vais là-bas pour... Il euh, y a des travaux à faire là-bas. Donc, euh, un ou deux jours, je vais peut-être consulter les gens. Ne blaguez pas avec vos choses. Les petits petits astuces là, j'ai des produits spirituels, de forte composition, Mais j'ai aussi les petits trucs, j'ai dit le laurier par exemple, pas dans la boutique, il va dans la moi, ce que tu prépares avec la vie, mette là, là sur boule. Du boule. Faites ça, ça va d'abord vous libérer. Vous allez voir que les choses qui vous ralentissaient avant là vont partir. Je dis que je commence et je laisse. Mets le sel dans. Écoutez, mettez le sel à côté de votre savon. Mettez le seau dans votre douche. Donc, quand tu pars pour te laver, il y a un peu qui on dit que oh, je dois encore aller prendre le seau là-bas. Oh, le sel est loin dans la cuisine. Non. Quand tu déposes, quand tu viens, même avant de dormir, mets là le seau, tu mets l'eau dedans. Le matin, tu viens, tu prends le seau, tu baisse l'eau dedans. Mettez tout de votre côté. Ok le fauve à nous, je c'est maintenant que tu m'écris à l'eau, là. C'est très facile. Je vous dis que c'est très facile. La personne dit que ce n'est pas facile. Bonsoir la Reine Gongan. Moi aussi, je vous, aime. je vous aime. Vraiment, le groupe WhatsApp, je ne publie plus là-bas parce que j'ai trop de choses à faire. Avant, je publiais le matin, je forçais les gens à faire la prière, je ne forçais plus personne. Donc, je suis dans le groupe WhatsApp. C'est seulement ceux qui me parlent en privé, là, qui arrivent à m'avoir. Voilà, tu as continué à confisquer une chambre pour faire le travail, voilà. Amen, euh, Louise. Tu ouais, Esther. c'est avec toi que j'ai parlé hier Tu dis que tu mettais déjà ça en pratique, oui. Donc, voilà le premier. Ce que je vous ai monté à faire avec la cannelle, faites ça trop, euh, les sept premiers jours de ce mois. Donc, demain, vous devez encore faire ça avec la cannelle dans votre place de business. Aline Victorine, on ne pleure pas ici. Tu as compris, ma chérie On ne pleure pas. Je vous apprends comment... Écoutez, dans toutes les maisons du Cameroun, de, du monde entier, il y a le sel. Le sel, c'est la base. Le sel, si tu n'as pas le sel, quitte ma page. Vous savez, vous avez eh, aide-moi, aide-moi. Je n'aide personne. Tu ne veux pas écouter mes enseignements, tu les laisses. Et tu peux et, et appliquer. Prends le sel, mets dans l'eau, lave-toi avec. Aide-moi, aide-moi. Alors, excusez nos vies. Soyez bénis, bon. Je sais qu'il y en a parmi vous. Quand vous allez voir le lavage qu'on a fait à midi aujourd'hui, vous allez manifester aussi. Les mauvais esprits là vont se manifester. Mais sachez qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Certaines personnes, après le lavage, vous avez des problèmes le lendemain jusqu'à... Sachez qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Bon, oh, je vous souhaite une bonne soirée. Il a fini. Tout la journée, si depuis 12h30 je suis en train de faire le lavage. C'est maintenant qu'il est fini. Ok. Bonne soirée à vous. Thank mm -hmm. you. Attendez, je vais vous faire suivre, je vais vous faire suivre la fin de ce que le démon là, disait dans la femme là. Ça, c'est à distance, ce n'est même pas ici sur place. J'en ai souvent ici sur place qui manifeste. L'autre aussi, écoutez ce que le démon dit. Elle dit qu'elle a commencé le, le truc pour construire l'Ophénat et l'école. Voilà ce que le démon dit. Elle m'a fait le voice quand elle était en train de manifester. Écoutez ce que le démon dit. Pourquoi Pourquoi tu es venu m'abauver Pourquoi tu es venu Pourquoi tu es venu Je ne veux pas que tu plais pour Je ne veux pas que tu ne veux pas que tu plaises. Bon, ce n'est qu'une partie des messages que j'ai reçus. Si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, il y a un esprit qui bloque, qui a bloqué la vie de cette femme. Il aime le serpent dans son ventre. Il a bloqué son argent. Elle a dit qu'il y a sa fille de 30 ans qui elle-même aussi est bloquée. Les hommes viennent pas partir seulement. Il est déjà vaincu. Quand il parle à mon comme ça elle dit qu'il a est vaincu. <rire> Est-ce que mes blagues avaient? <rire> je ne me suis pas appelé. Je ne suis pas resté, je me suis appelé. Quand tu étais, tu t'es appelé toi-même. Ok. Il vous disait qu'il y a une fois l'autre, On avance, c'est le jour n'est pas enregistré. Je commence le lavage on ça la Pam Elle commence à manifester. C'est sa tante. L'esprit est dans sa tante et ça fait que sa tante n'a pas pu faire les choses négatives. Que j'ai bloqué ton mariage depuis. Même ton fils là, je l'ai bloqué. Ton autre fils j'ai plus son intelligence. Le premier a dit qu'il va, il va, il va aller t'aider. Il va avoir l'argent pour t'aider. Ta mère a fait comme si l'a tué. J'ai trop têtu. Tes, tes, tes enfants, tu les jumeaux que tu avais perdus, c'est nous qui avons pris les enfants. Là. Vous restez sur mon salaire, vous croyez. Écoutez, je n'ai pas m'organiser ça. Mon staff ici la connaît. Quand, quand, si vous venez ici là physiquement, chez moi, vous allez voir que je n'invente rien. Je dis ce que je fais. Et je fais ce que je dis. Tu restes comme ça la fausse couche. Un homme te voit le premier jour, il veut t'épouser. Deux semaines plus tard, il est parti. Il est parti où ah. Permis de conduire, tu as composé le permis même cinq fois. tu composes, ça échoue, tu composes, tu échoues et que vous en prie, forcez-vous et ils ne veulent pas que vous fassiez ce que j'ai dit ils ne veulent pas elle là particulièrement, elle veut m'assurer que mes produits arrivent dans sa maison le serpent là va sortir de son ventre je vous, il y a beaucoup de poudre de désenvoûtement, je suis en train de vous faire beaucoup Donc. Quand vous commandez les produits, le déblocage plus plus là, il y a ça déjà. Même à fondation, je demandé qu'on mette ça. Vous devez pouler beaucoup d'ensemble de désenvoûtement et boire les, les, les, les, les trucs de désenvoûtement. Beaucoup. Il y a des choses qui sont déposées dans votre corps. Écoutez, tu' pas parle ma part comme ça. Tu n'as pas conçu depuis 10 ans. Les mois, tu restes ça, là, tu crois même que regarde, le mois, on a, on a fait fort. je sais que... Rien. Tu n'oses même pas dire que je, je cherche à concevoir depuis. Tu caches un seulement. Tu fais semblant que tu la pilule. Tu n'arrives pas à concevoir. Quand il demande, tu ne peux rien entrer. Tu dis, ah. Pff, non, tu sais, les produits que j'avais pris depuis là. Non, ce ne sont pas les produits. Il y a un esprit qui est dans ton utérus. Ça. Avant, hein, moi, les choses ici, moi, je disais que pour quitter avec ça. Moi, je prie Jésus au nom de Jésus, Amen. Je fais mon me d'or. Rien n'avance dans ma vie. Blocage. Blocage. Tu en vois, le blocage de papier, 6 ans. Blocage de... Je dis que c'est même quoi affaire-ci. Mmh. Merci. Mmh. Mmh. Oui, les mauvais mauvais. Lavez vos sels, s'il vous plaît. Quand vous pouvez, vous venez ici-là. Venez ici pour la vache. Venez. J'ai beaucoup d'argent. Hein. Comment dit qu'on ne dit pas qu'on a l'argent J'ai l'argent. Donc ne pensez pas que si tu viens, tu vas me donner des 25 000 là. Vous pleurez tellement l'argent. Tu as bien parlé de la reine justice, Justine. Il force même il t'épouse. Il lit-leur. Il lit-leur. Ah hey J'ai connu ça. Que quand t'épouses comme ça là. Vous étiez bête. Vous étiez. Vous allez conjuguer le verbe bête. J'étais bête. Ça On te prend une fois, on te prend la deuxième fois. Encore cause que toi-même, tu étais bête. Never again. Plus jamais. Plus jamais. Désenvoûtez vos enfants là. En... Sauvez vos enfants. Tu es en baigne depuis 16 ans. Ta fille aussi au Cameroun, ça ne va pas. Oh, et fait le lavage des enfants. Vous ne lavez pas vos enfants. Ne lavez pas. <rire> Déjà que si on en trop occupé. Nous voilà. Nous voilà, à 22h, je suis en train de faire les lavages. Pardon. Vous, en fait, vous faites comme si... Chez les représentants, vous pouvez réserver le lavage. Dans le 5, il y a encore le lavage. Louise, même vos chantiers. Ah, Chandarabara. Je dis que vous allez construire la maison en six semaines. Ah. Mmh. Hey, le salak de la maison, c'est grave. J'ai abusé. J'ai mal au poisson brisé. Je ne veux pas boire. Tu trop bien dans la maison c'est mon corps est sucré Va donc Et ça que la face tu veux le poisson, au boisson aussi Ok, fais après peu ma partie avec <Okay>. tout le <rire> monde là On va le poulet là, on va le poulet Va donc On fait comment On laisse non. Oui, oui j'ai dit que. 4 ans. J'aime les records. J'aime les records six semaines. On fait six semaines on fait le bar. jusqu'à ce on met la dalle sur On vous a trop bloqué. Vous devez responsabiliser que c'est bon. C'est fini. Vous m'avez bloqué pour cinq vies. C'est bon. C'est fini. Mais, tu souffres pendant cinq ans, tu économises tes dix mille euros. Tu envoies, en vois, achète le avec. Quelqu'un paille tes Elle vit, je nous venons prier pour ta soeur, nous la libérons pour son opération. Nous venons détruire tout qui tout mi dans son corps, au nom de Jésus. Amen. Partez par à vos terrains. Tu prends le sel avec le jupe, tu parles là-bas, tu prends l'eau bénie. Que je te parle à toi, terre. Si on avait enterré n'importe quoi ici avant, tu es un nouveau maître. Tu prononces ton nom. Dieu d'Abraham m'a envoyé. Je te prie qu'elle te, te possède. Tout Dieu de ce village qui ne veut pas qu'elle construise cette maison. Je déclare que je te construis au nom de Jésus. Je viens contre tout blocage. Je déclare que cette maison comme je construis là. Le chantier ne va jamais s'arrêter. Chaque jour, j'aurai la gens qui va entrer pour construire cette maison. Le genre que tu es bloqué. Oh, mon gentil fait bloqué, Oh, c'est bloqué. Ah, on va faire comment Depuis 10 ans que j'attends de finir, tu vas tolérer. Et okay. que Laissez. Laissez. Hmm. En un an, tu construis trois maisons. Même trois immeubles. Mm -hmm. Divine sagesse. <rire> Donc tes décepts qui en forme de sagesse, de serpent. Wow. Versez le sel dans vos maisons. Dans la cour. Dans la concession, la vessie, vesez. Je vous bénis. Je vous bénis. N'allez pas manger ma nourriture. Bye. Il y a beaucoup de décès dans mon direct aujourd'hui, en fait, c'est la jalousie, Quelqu'un reste celui des pauvres, même d'abord pour voir le direct, il a mis quelques petits mégas, où il allait voler le wifi chez quelqu'un. Il entre ici, il ne connaît même pas de quoi on parle. Tu viens, tu m'insultes, tu moi bien, vous portez votre propre malédiction. Même si vous venez un peu, vous partez derrière, derrière là, vous partez parler mal de moi. Vous levez de demain comme ça, là, ton pied a gonflé. la voiture est gâtée. Ton téléphone se casse. <rire> vous n'avez pas avec qui vous amusez. Hein? Je suis à beaucoup d'endroits en même temps. Beaucoup d'endroits en même temps. dit à me chercher. Vous avez vu me tester, non Vous avez vu Toutes les personnes que je suis appelée à délivrer, je vais les délivrer, une à une. Même s'ils regardent en différé dans six mois, ils vont être, toutes ces personnes seront délivrées et libérées. Vous allez devenir riche, je vous dis. Voilà le démon qui a dit que pourquoi tu veux qu'elle soit riche parce que Dieu lui-même connaît que mon cœur sur si vous voulez, vous allez devenir riche. <rire> Le démon vient me dire, que pourquoi tu veux que la femme soit riche Non, lui-même là, il a confirmé. Ce n'est pas dans la bouche des chrétiens que tu vas voir la vérité, c'est les démons. Le démon lui-même va venir parler que mamie. Pourquoi tu veux que la femme soit riche <rire> Ceux qui viennent d'arriver là, j'ai fait suivre un, un audio d'un un petit démon là qui a un peu parlé où ce soir. Il dit qu'il faut que le laisse tranquille, que pourquoi il veut le tuer. Écoutez, Rosine Aimé. Écoute Rosine Ome. Vous avez aimé vous quoi? Jésus, là, il est là en moi. Mais vous ne connaissez pas encore qui vous êtes. Combien dans moi la personne, you know fille, you know fille, vous ne pouvez pas, vous allez partir essayer, votre nom va rester là-bas comme vous allez vouloir essayer, votre il mmh. mmh. y a les gens, gens qu'on cherche, les gens qu'on s'amuse à chercher. Il y a ce qu'on cherche, il y a ce qu'on ne peut pas tenter, même essayer de chercher. Hum. Hum. Bon, bonne soirée à vous. Le mois d'avril, c'est là, ça le hélélé. Vous allez lancer vos chantiers trois chantiers en même temps. L'insolence <rire> Vous savez quoi Vous n'avez pas encore fait les choses Ils vont parler Leur gars arrive encore comme ça là, le... Tu finis tes trois immeubles en même temps Et je te dis que c'était ta portion, Tu étais sans savoir ça depuis longtemps. Tu étais sans savoir ça depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tes parents devaient construire les immeubles pour te laisser. Comment les avaient bloqués et qu'ils n'avaient pas l'esprit ouvert. Ils ne faisaient pas ni rien. Ils disaient simplement, ton plus, plus. Toi, tu vas, mon, tu vas confirmer aux gens ce que c'est que la richesse. On va souvent faire les réunions comme ça là. Tu quittes Washington avec ton jet privé, tu viens à Bajoun, tu déposes. Tant, tu sors, tu fais deux heures de réunion. Tu repars dans ton jet privé. On va parler dans les médias qu'il y a une fille là-bas à Badjoun qui s'appelle la reine Jocelyne. Elle fait, il veut nous montrer que quoi Oui. Tu veux manger le couscous cuit. Ton jet qui de Washington, ça vient prendre le couscous cuit ici à Badjoun, On vient te déposer ça à Washington, ça chauffe encore. c'est moi comme ça, j'ai fini avec les solences les choses. On eh. Envers le Et Laissez-moi comme ça. Moi j'ai des idées. Eh. Que Dieu me donne seulement plus, plus, plus d'argent. Il veut souvent faire les choses comme ça, là, j'ai dit que hier yeah. Je parle d'enseignement, 5 en fait, ans, je ramasse tous les enfants là, on part à Paris, on passe deux jours. Après, ils les remets dans le jet privé, on rentre. Mm -hmm. Écoutez, il y a une dimension d'argent où tu restes comme ça là. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu me donnes. Tu ressens, tu dis, mmm, je veux ça. Hmm. Je veux ça. Allons un pas à Dubaï pour la journée. Allons à Dubaï. Allons à Dubaï. Allez. Même pas besoin de visa. Même pas de visa, on est tous dans l'avion. Venez, venez, venez. Là-bas, tu rencontres Kim Badashian. Hey, Kim. Hi. How are you doing? Oh, I'm good. Yeah. Oh, mouah, mouah. Yeah. Tu lui fais un cadeau de 10 000 dollars, un produit de 15 000 dollars. Elle dit, tu... oh, that's so nice. OK, you know what? I'm just going to invite you. You know, can you just come to Hollywood? You know, see me? Elle dit que tu viens à Hollywood dans son red carpet qu'elle va faire dans deux semaines-là. Vos idées doivent mûrir. Vous ne rêvez pas. C'est pour ça que vous êtes tout bloqué dans votre petite chambre là-bas, en train de souffrir. Hein? Tout est Shalom. Ça, c'est le langage de pauvreté. Le Seigneur pourvra. Je pourvoirai. Dieu est déjà en moi. Demain, je vais sûrement faire le direct à 7 h parce que je serai à l'aéroport. Je vais sûrement faire le direct à 7 heures. Sûrement. C'est bon, on peut y aller. Les gens la ferment au sein, c'est une heure. Si vous voulez trop tarder là. Il est 22 heures. 22 h 49, 49. Voilà, je pouvoirai Dieu en moi, je pouvoirai, simple. Quand quelqu'un a un problème et que tu lui dis que Dieu pouvoira, la personne n'a pas confiance. Car je ne suis pas suivi. Mais quand tu dis je, il prend ta parole. Vous m'appelez à 22h30. Ouais, vous aussi non. Vous exagérez. Bonne soirée. Pour que j'aille manger avant de dormir. Everything I put my hand go work. My name would open doors. Amen. Good news go follow me. Amen. Amen. Amen. Amen. Bye bye. Robert, je dois arroser la voiture là dans un maximum deux mois. Je n'aime pas les futures voitures qu'on dit qu'on va voir dans cinq ans là. Anno Bye bye.